Et salut tout le monde, c'est Chirelle, on se retrouve donc pour l'épisode numéro 20 de Old You Home. Excusez-moi, j'ai encore une bronchite, mais bon ça c'est une question d'habitude. Donc là je suis revenue à la base, je vous avais laissé à l'épisode précédent où j'avais oublié de mettre le son, mais ce coussin, il y est, il n'y a, a pas de problème. Donc euh, on doit partir au niveau des quêtes, euh, on doit aller tuer 10 gardes, c'est ce que euh, Rick nous avait demandé quand on l'avait trouvé au niveau du garage. Donc on doit aller tuer 10 gardes au niveau de Kobe Island, alors tuer 10 gardes euh, localisés à la tour de Kobe Island, euh, ils, ne ils ne seront pas euh, essentiellement... Au niveau de la tour, il est possible de les avoir aussi dans la forêt, mais bon, ça on le sait, on a déjà vu donc là je suis repassée, Donc, je suis revenu ici. Donc, on était sur Sky Island, on était allé, on avait trouvé euh, Rick ici. Donc, moi je suis revenu à ma base. Et euh, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à Kobe Island. Alors, je sais pas trop où je vais me, me mettre, mais je pense que je vais me mettre par là. Euh... Voilà, donc j'ai tout ce qu'il faut sur moi, euh, de toute façon, à part tuer des gardes et trouver des trucs. Donc j'ai pris un lit, parce que bon, ne sait-on jamais. Euh, j'ai assez de flèches, j'ai assez à manger, j'ai assez à boire. On a tout ce qu'il faut, j'ai pris quelques grosses boîtes de soins quand même, on a quand même pas mal sur nous. Et on est parti pour Kobe Island pour tuer, massacrer ces euh, gardes si j'arrive à monter euh, là où je veux, voilà. Donc j'ai remis un petit peu de fuel au niveau du bateau parce que j'étais un petit peu en panne de fuel. Enfin, sur le chemin, ça me disait fuel en rouge. Donc, euh, ben on est parti. Ce que je vous propose, c'est de vous retrouver euh, dès que je suis arrivé à Kobe, Island. à tout de suite. On se retrouve donc à Kobe Island. Alors, je vous dirai pas que je fais la fière parce qu'ici on avait juste posé une petite euh, une petite plateforme on n'avait pas fait de mur. Donc euh, bon, c'est quand même un danger ici. Donc, alors, il faut que nous tuions 10 gardes. Euh, tuer 10 gardes. Alors, ça peut. Alors, il faut qu'on trouve aussi une tour avec, pour trouver les plans. Alors, on a intérêt de faire gaffe. Bon, on a le bateau, on a le lit, normalement, il n'y a pas de problème. Alors, est-ce que ça va dans une tour ou est-ce que c'est un hunter qu'on va buter que qui va nous donner les plans Je ne sais pas du tout. On va fouiller un petit peu déjà la ville. J'avais tout vidé dans le... Alors, sans son fond, on va le gicler, comme d'habitude. Hop Des clous on va prendre sans va jeter je sais pas trop en fait si ça va être un endroit particulier en fouillant les maisons ou autre ou si ça va être sur un hunter qu'on va trouver ça alors si c'est un hunter le problème c'est qu'il va falloir tous les tuer quoi donc on n'est pas parti c'est là le problème si c'est effectivement ça le cas donc, ben, écoutez, on va, on va fouiller partout. Alors, ce qu'on veut pas, hein, on va le, ça on va en prendre quelques-unes. Ici, bien sûr que ça on prend. Le gasoil, très important. Ici, ça en a besoin tout en ne restant pas full parce qu'il faut qu'on ait la place pour les plants. À se planquer un petit peu euh, la nuit, etc. On se planquera, hein, euh... mais euh, je crois que là ça va être um, ah, oh, un petit peu du pifomètre. Va falloir qu'on trouve ces maudits plans et trouver euh, bah, et tuer 10 gardes. Hein. Bon, ça encore, tu 10 gardes, c'est pas trop compliqué. À condition qu'il nous en ait pas mis euh, 3 tonnes euh, pour la quête. Parce que il n'y a pas que les gardes. Il hein, va falloir éviter les loups. Il va falloir éviter tout ça. Euh, ça, je n'en veux pas. Ça, je vais prendre. Ça, je veux pas. Ça, je prends. Alors, je reprends bien mon arc. Hein. hop C'est ton jamais... Tout, ici euh, ça je prends hop, ici ça je prends pas j'en ai plein alors des clous bon, en espérant qu'on trouve aussi ben, puisqu'on doit fouiller la ville tout ce qui est électrique part hein, comme d'habitude ce qui nous manque le plus On, prend. on reprend l'arc. Pour l'instant, il n'y a pas la queue d'un chat. Si on ne veut pas l'électrique part parce que comme ils disent hein, ça peut être c'est bizarre qu'ils précisent quand même cette affaire de, euh, de la possibilité que ce soit aussi euh, dans euh, dans les bois alors qu'on sait très bien que peut se faire attaquer partout on l'a vu maintenant <rire> Garde la place quand même pour euh, qu'il faut que je garde la place pour bah, les plans mm -hmm. on reprend l'arc On va attaquer par la maison qui est là. Je sais pas si on aura le temps de tout faire euh, là, pour être honnête. Vu que je ne sais pas exactement, comme je vous dis, si c'est sur un hunter ou dans une maison, donc euh, peut-être que ça sera en deux fois. Je sais pas. On va voir. Si, on si au bout des 10 gardes ça valide la quête, on dira alléluia. Mais euh, je ne sais pas là du tout du tout du tout. On parle bien d'une tour, mais alors où est-ce qu'elle va être Ok. Parce que pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y a grand monde. Hein. <rire> allez attaquer. Euh, allez tuer, euh, dit. Euh, Hunter, ça peut être dans les bois on va fouiller la ville déjà déjà il y en a un là brugour lui on a tué un ok Alors, je crois que à mon avis ils savent qu'on est là se prendre la tête ah bah, attendez ok deux je crois que là ils défendent hein. hey ah, mais oh ils défendent ils défendent ils défendent plein pot hein. on s'en fout m'ont fait mal. Hein euh, Qu'est-ce que je peux jeter Qu'est-ce que je peux jeter C'est à revendre. Ça, je vais jeter. Et ça, on s'en fout. Alors, euh, on n'a pas trop eu le temps de fouiller parce que je les ai vus foncer sur moi. Donc, on arrive de la ah, à droite. On a fouillé ici. Mais écoutez, On va aller fouiller la maison là. veut pas peut-être essayer on, on va plutôt avancer en essayant de je vais me soigner euh, on va on va essayer de, de tuer ces dix gardes celle je n'en veux pas euh, comme ça au moins après on je pourrais moi à la limite hors euh, vidéo euh, crafter euh, enfin vider la ville quoi on va plutôt faire ça euh, on va essayer de tuer euh, les on va les trouver on va passer quand même par la pharmacie ça c'est impératif vaut mieux avoir trop de soins que passe quoi que, on en a pas mal, hein. alors j'aime pas trop, il va faire nuit, euh... j'ai eu, oui, alors à chaque fois qu'il se met à pleuvoir, ça frise un petit peu le jeu, mais ça on est habitué maintenant, Allez, pour une fois qu'on cherche des licos, on va pas les trouver. On est au de la map. Ils peuvent être dans les bois. Oh ça c'est fait on en est à 3 ici Pas trop de bruit pour les entendre hein, mais euh... on n'est qu'à trois hein. en sachant que dans les bois on va pas voir que hein. c'est ça un petit peu le souci peur la vache je peux pas monter et fais un effort tu peux y arriver nickel on verra peut-être mieux de là haut hein. c'était un space hein faut être honnête Ça, ah Il me l'a pas compté. Euh... Il me l'a pas compté. Oh okay. Non, ils me les comptent pas en dehors de la ville. Ok. Bon, on va se rediriger vers la ville alors. J'ai pas l'impression qu'il me les comptent euh, en année à 3. J'en ai tué 2 là. Ils n'ont pas compté. Donc, je pense que c'est au niveau de la ville. Non, je vois pas trop pourquoi ils nous disent de faire gaffe dans la forêt, mais bon... Et bien on va essayer de les trouver au niveau de la ville. Ce qui ne nous empêchera pas, euh, si on en trouve là, de les tuer. Hein. Ça nous fait de l'XP. Fais gaffe à la stamina. Parce que... Donc, au niveau de la ville. Apparemment il les compte que dans la ville. Ok. Et euh, ben, il va falloir qu'on fouille. Oh, il y a un copain euh, Tiger. Oh là là, je ne l'ai pas vu, je suis volé. On va chercher nos hunters hein, en espérant qu'il soit dans la ville. Hein. Ah, est ici, est-ce que là il va nous le compter? Normalement, oui. Hein. Ah, ben mince, il nous les compte pas. Alors, est-ce que c'est parce qu'il faut que je prenne le contenu? Alors, ça voudrait dire qu'il faut que je jette pas mal de choses. On va prendre tout. Non, il le compte pas. Hein. C'est bizarre. Il nous a compté les trois premiers. Ça, je m'en fous un peu, à jeter. Ici, ça, on s'en fout. On va regarder la quête à nouveau. C'est. Alors, tu es dix gardes localisés dans la tour de Kobe Island. Ils peuvent effectivement être aux alentours de la tour, mais il est possible qu'il soit aussi dans, dans les fourrés aux alentours, ça tient pas la route là. C'est spécial. Je sais pas, la quête me dit qu'on va galérer là. On va galérer. Euh... Un coup. Un coup, ça on jette sans jette c'est bizarre c'est bizarre on sait qu'il faut être situé quoi une tour S'il me les compte pas là, euh, je vois pas du tout là. On a le qui est par là, je ne sais pas où. Stan, ouais, Stan c'est sûrement quand on aura tué les guidigardes hein, qu'on va pouvoir lui parler. C'était trop beau. On en a un là, enfin, une du moins. Est ce que ça va nous la compter Non. Oui, mais cette maudite tour. Est-ce que c'est des gardes spéciaux Ben écoutez, là, hein, c'est un petit peu la surprise. Hein. Alors, on va fouiner hein, en attendant. On a vu Stan, donc je pense qu'il faudra rendre la quête à Stan qui est là. Mais là pour le moment, je n'en sais rien. Mais écoute, on va, on va visiter les baraques. Hein. Il n'y a que ça à faire. Prendre. espérant que j'arrive à trouver les 10 gardes ce que je vous propose pour ne pas vous imposer de me voir looter dans toute la ville c'est qu'une fois que j'ai tué les 10 gardes bah à ce moment là on se retrouve je pense que c'est le plus simple parce que là je pense que je vais tourner un petit peu en rond pour être honnête donc autant qu'on se retrouve une fois que j'ai tué les 10 gardes et au moment de rendre la quête je pense que c'est le mieux donc, je vous dis, ben, euh, au mieux, au plus vite, essayez de trouver ces 10 gardes, enfin, les, les, les, les peu de gardes qui nous restent. Et si j'arrive à trouver la tour, ben, je vous reprends à ce moment-là. Allez, à tout de suite. Alors, j'ai eu 6 Hunters sur 10 pour l'instant. Apparemment, c'est ceux qui me foncent dessus en courant. Les autres, apparemment, ne sont pas comptés. Tu tué un bon paquet pourtant, mais euh, voilà, dès que euh, dès qu'il y en a un qui me, kill you. je sais pas où il est, dès qu'il y en a un qui me fonce dessus en fait, voilà, comme ça là, lui qui me court dessus, celui-là il devrait être compté, non même pas, même pas, il m'a vu juste. C'est des c'est des, euh, des hunters particuliers en fait hein, qu'il faut qu'il faut tuer, d'où euh, tout le problème que ça va être. Alors, niveau de l'inventaire qu'est ce que je peux jeter on va je prends tout ça on va boire un euh, et il nous faut alors va se soigner je jette des, je des trucs hein. on va jeter ça histoire d'avoir de la place hein, au cas où on tombe sur les plans je ne sais pas du tout mais du tout mais du tout lesquels faut que je tue Alors, tout ce qui bouge un hein, en lénique parce que là c'est un petit peu compliqué oh nous. Ben, oh, te laisse parce que tu ne m'intéresses pas. Alors j'ai peut-être à mon bateau, euh, me vider euh, la, la, la, la totalité de ce que j'ai trouvé. Ça fera de la place. Donc ben les clous, on va poser ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça ici, ça. Hop ça on va garder alors la gasoline hop ici ici on va mettre euh, on n'a pas besoin de ça. ça ça ça voilà comme ça on est on est nickel et ça j'en ai pas besoin la pioche on va la mettre en bas voilà ben, on est reparti c'est bizarre quand même que euh, voilà que ce soit vraiment que certains hunters <coughs> pardon excusez moi c'est bizarre parce qu'il n'y en a pas 50 millions faut vraiment qu'ils me foncent dessus en fait en courant spécial j'ai fouillé à peu près toutes les maisons. On a eu des, pas mal d'électriques parts, on a eu pas mal de choses, mais. C'est euh, où Cela ne veut pas être bien, hein, de toute façon. Non, il n'est pas compté. Il n'est pas compté. Euh... Est-ce qu'il y aurait une tour Mais Je ne verrai pas trop l'intérêt de la chose. Il ne va pas à me taper des animaux là. Ce sont que quelques hunters. Alors, c'est vaste. Hein il nous complique la tâche là. En fait, il nous en manque 4. Oh non, ben oui, mais... <rire> Et l'autre, allez où Ça ne la compte pas. On va se soigner. Je savais que cette tâche n'allait pas être simple. Hein. Euh, je me doutais bien que c'est certains Hunter. Hein. Sans compter les loups et le reste. Hein. Je me doutais que cette quête n'allait pas être facile. Hein. Près de la grotte. Hein. Euh... Ça gratte, ça ouais. Je peux aller voir dedans parce qu'il y a un minéraux, je me rappelle plus trop. On de la lue encore. Bon, on peut miner un petit peu hein, en attendant. Ça ne fera que du bien. Hein. Pour la base de toute façon de ramener des minerais. Puis là, il faut attendre un petit peu qu'il repop, je pense. Donc. Euh... Mais là, cette quête est assez particulière. Je le cache pas. Je me doutais bien. Je vous le redis une fois, mais je me doutais bien qu'il y allait y avoir un petit truc là par là. Euh... Tuer 10 hunters comme ça au pif. Hum, ça me paraissait bizarre. Donc ça n'a prend que certains. Bah écoutez en attendant à miner, on peut peut-être s'en trouver un ou deux avec un petit peu de chance dans la mine. On hop, on attrape. Mais est-ce qu'ils vont compter Je ne sais pas. Et ça permet comme ça au dehors à ce qu'ils repopent parce que là, béri euh, compliqué, hein Là, il n'y a rien. Pour une fois que j'aimerais bien les trouver dans les grottes, hein. ils y sont pas. C'est une blague. il n'y a rien. Il n'y a pas beaucoup de minerais. Hein. Alors, où ils sont passés, ils ont miné minuit 33 dans le jeu, pardon, excusez-moi mais alors la voix hein. mais vous êtes habitué maintenant vous savez qu'une fois sur deux bah, écoutez, ils n'ont pas l'air d'être dans les mines non plus ça va être compliqué l'affaire là le fait de pas les chercher un hein. bon, bah, on va ressortir j'ai plus en train de m'éloigner que de ressortir mais euh, ouais cette quête là est assez compliquée fait compliqué un petit peu vaste on dira par contre ils ont rajouté euh, enfin le nouveau développeur a, a rajouté euh, le bruit des armes au niveau de des Hunters. Quand ils, quand ils rechargent leurs armes, avant on les entendait pas, maintenant on entend Donc il y a eu ça d'amélioration. Donc petit à petit, il, il reprend le terrain et c'est très bien. On va se rediriger vers la ville. Je pense que c'est le mieux qu'on ait à faire. J'espère que ma lampe ne va pas me lâcher. Une heure. C'est peut-être là-haut, hein. Une tour des éoliennes. Ou déco. Décoration? <rire> Je sais pas du tout. C'est une horreur, hein, se balader en pleine nuit là. Voilà. Mais euh, je pense pas qu'elle. Normalement, elle est vraiment es morte, hein. On n'a pas compté. Hop. Euh... On va se soigner. Ah, ils auraient pu lui mettre un. De leur mettre un gyrophore cela tue les cela ne les tue pas bon évidemment ça serait trop simple mais euh, écoutez euh, on va chercher hein. je vous garde un petit peu une tour une tour une tour hein. Il y en a un là, mais bon, il ne court pas après. Je l'ai vu tout à l'heure, je peux sais voilà, plus où il ouais, est. Voilà, je ah, Peut-être il va être compté. Non, même pas. Il n'est même pas compté, pourtant il me courait après. Cette mission va être un enfer. Une tour. Une tour. Une tour. Une tour. On peut se balader longtemps, il est grande, hein. Enfin, l'île des grandes. On a un cochon, ça nous aide pas plus, mais.. Je peux me sembler plus que ce soit sur les terres. Hein. plutôt que de toute façon sont... on va tourner hein. on est obligé je vois pas une tour en contrebas Mais apparemment il n'y a pas de tour on a vu des éoliennes hein. mis des mystères euh... je vois pas de tour mis à part moteur euh, là c'est tout hein mais euh... Est ce que ce serait non ça c'est l'autre là. <coughs> Ouais, c'est l'autrie euh, euh... oh, un petit croco là Non mais c'est pas un croco lui hein Celui là c'était un teddy <rire> <rire> Je me disais, il fait beaucoup de bruit pour un coco. C'est cochon ce coup-ci, il faut arrêter là. Euh... Je vais me soigner. Je prends pas les animaux parce que ça m'intéresse pas. J'ai assez à manger sur moi, donc c'est pas la peine par là mais bon. vu la rapidité à laquelle ils vont il n'y a pas trop de soucis donc là il y en a un mais est ce qu'il va compter non donc c'est bien des spécifiques hein. oh, la vache. rien pour me simplifier la vie Compter, je pense. Je ne meurs pas. Oh c'était chaud. Hein oui, ça me les a compté. Allez, viens, on dira. Hein Donc, il nous en reste deux à trouver. Alors, on peut tout prendre. Hop. Allez. Il y en a un autre. C'est cela quand il court sur vous. Voilà, on a les 10, c'est bon. On va tout prendre. Ah eh ben, j'ai bien fait de vous garder avec moi et pas de faire... J'aurais pas eu le temps de, relance, de, de remettre l'enregistrement que je les aurais tués. Donc j'ai bien fait de vous garder avec moi. Donc qu'est-ce qu'on nous dit maintenant euh, Alors qu'est-ce trouver les schémas de turbines, il y en a une dans une maison dans Cobisland, alors j'ai fait toutes les baraques, mais bon, s'il le dit, on va le croire, toujours un lion là, je vais m'en dépatouiller parce que sinon il va me casser les pieds, Donc dans une des maisons, alors, dans une des maisons, il y a un plan de turbine machine. Bon, ben on, on se retape les maisons. Alors, bon, là, il va pas falloir en rater une. Hein, C'est le cas de le dire. Bon, ça, je m'en fous un petit peu. Ça, je m'en fous un petit peu. On revendra le reste. Hein. Ça, euh... Ouais. il ne faut rien oublier là. Hein, parce qu'on ne sait pas laquelle euh, dans quelle maison. Ok. Alors, je vais peut-être être un peu mal, Éteindre ma lampe vu qu'il fait jour. Ça sert à rien. Alors, je vous garde avec moi. Ou alors comme vous voulez. Je fais toutes les maisons et je vous retrouve après. Peut-être que c'est mieux. Dès que j'ai trouvé les, les plans, je vous... Ben, je vous reprends. Voilà, tout simplement. À tout de suite. Hein. Alors, j'ai trouvé le plan des turbines machines. C'est un carton qui est au sol comme ça, dans une des maisons. Voilà. Donc, qu'est-ce que je dois faire maintenant C'était. On avait beau fouiller les maisons Je pourrais être honnête avec vous Voilà, les plans sont là. Euh... Il n'y avait, avait que dalle, hein. donc euh, c'était juste, voilà, juste planqué euh, un carton au sol, un grand carton au sol dans une maison. Euh, donc là, euh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Quête, localiser et parler à Marc, donc je sais où il est, celui qu'on a vu tout à l'heure. On va y aller. Alors, ça n'a pas été sans mal, hein, je vous le dis, parce que je m'en suis tapé des Hunters. donc Si je n'ai pas mauvaise mémoire, il est ici dans le resto. Marc, voilà. Ah, oh, C'est pas lui. C'est pas lui. Oh non. Alors, qu'est-ce? Localiser et parler à Marc. Il est localisé dans une maison à Blue Island. C'est une blague, Marc. Localiser et parler à Marc. Il est localisé dans une maison abandonnée à Blue Island. Marc est le meilleur ami de Jack et peut euh, et prend en charge tout ce qui concerne ben, les, les trucs de la résistance. Alors sur. Faut que j'aille à. Il va falloir qu'on aille où ça? localisé à Blue Island. Au niveau de la map. On est à Kobe. Il va falloir qu'on aille là. Ouf. Ok. Bien, on va en rester là hein, sur cet épisode de numéro 20. Bah, n'est pas, pas de la tarte, je vous le dis. C'est pas facile. Hein. Il complique, il a vachement compliqué euh, les choses. Donc, prochaine étape, il faut qu'on aille à Blood Island pour tout simplement localiser et parler à Marc qui est dans une maison abandonnée. Alors, où on verra ça. Je ne vois pas trop euh, au niveau de la map euh, Blood Island, euh, une maison abandonnée. Je crois qu'on n'y est jamais allé sur ce style. Hein. Donc, on prévoira quand même des pioches, etc. pour le prochain épisode. Euh, donc, lui, il ne veut pas nous causer. Euh, Stan, ça m'aurait arrangé. J'ai plein de trucs à vendre. Mais bon, je vais me soigner quand même. On va boire un petit coup euh, vite fait. Donc, on a nos turbines, machines. Tout va bien. Donc, là, il va falloir qu'on reprenne le bateau. Qu'on aille à la base. Enfin, je vais le faire hors caméra. Hein, mais euh, Donc, il va falloir que j'aille à la base. Vider le contenu. Faire des pioches, on ne sait jamais. Euh, et puis, euh, et puis après, ben, au prochain épisode, on partira pour euh, pour euh, pour cette île-là, pour euh, Blue Island. Donc ici, on va voyager. Hein. On est de, on est parti de là, pour, je suis repassé là à la base pour aller là, et puis maintenant, il faut qu'on aille là-bas. Donc on va, moi je, vais re, je ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo là. On va rester là. Pour cet épisode 20, on aura quand même pas mal avancé. Prochaine étape épisode 21, on ira donc sur Blue Island, aller trouver euh, le fameux Marc. Et puis, euh, entre temps, moi, hors caméra, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner à la base, vider le contenu de l'inventaire, euh, faire un petit peu le point au niveau nourriture, etc. etc., etc. et puis, on se retrouvera au prochain épisode ben, pour aller à Blue Island, là bas l'île du sang, oh, ça promet Allez sur ce plein bibi, plein de zouzou et on se retrouve très vite pour le prochain épisode. Bye bye